Jusqu'au 8 décembre, les bibliothèques universitaires de Rennes 1 réalisent une grande enquête de satisfaction. Votre mission, nous aider à changer la BU. En moins de 10 minutes, répondez à l'enquête en ligne et gagnez des cadeaux. Votre avis sera vraiment pris en compte. Plus d'infos sur bit.ly slash mission-bu. À vous de jouer